Nous allons regarder ensemble ce qui attend la balance durant toute cette année 2022. Alors comment je vais procéder Je vais commencer par rappeler très rapidement euh, quels sont nos besoins, les besoins de la balance, ensuite je regarderai toutes les planètes lentes, toutes les planètes lentes qui nous influencent tout au long de cette année. Et puis, plus elles sont lentes, plus elles nous influencent, parce qu'elles restent longtemps. Et puis après, je déclinerai et je regarderai ce qu'on appelle les planètes rapides, qui nous donnent des séquences temps beaucoup plus rapides, c'est certain, mais tout aussi intéressantes, voire beaucoup plus intéressantes, parce que plus actives. Voilà comment je vais m'organiser. Alors, avant tout, tiens, si jamais... Euh comment dire, je me, je me perds un peu parce que je pars un peu parfois dans tous les sens, il y a beaucoup d'infos, Olivier, mon petit camarade, a prévu une sorte de calendrier global récapitulatif à la fin, voilà, hein, vous aurez un accès à un truc, il y aura un truc à cliquer quelque part, il fait ça divinement bien, c'est son truc, et moi je me concentre sur toutes ces planètes qui nous veulent du bien pour cette année à venir. Donc, commençons par Pluton, on va, on va faire les grosses d'abord, hein. mais avant, on va regarder Qu'est-ce que veut ma balance Ma balance, il ne faut jamais oublier que c'est un signe d'air. Donc, qui dit un signe d'air, dit contact, dit échange, dit vie sociale, dit besoin de liberté, besoin d'autonomie, besoin de communiquer, besoin de créer du lien, besoin de se sentir aimé, mais besoin de se sentir aimé sans possessivité, parce que c'est un signe d'air. Il faut bien avoir en tête cette subtilité, cette finesse-là. Trop nombreux sont ceux qui considèrent que la balance est le signe idéal pour être un bon partenaire amoureux dans la vie. c'est pas faux, il hein. faut, faut être lucide. Mais en même temps, ceux qui ont conscience de ça doivent bien comprendre que la balance a besoin de, renou de mobilité, a besoin de voir du monde des gens, de la vie sociale, et que ce qu'on appelle la vie affective, c'est très large spectre. C'est-à-dire On peut avoir des personnes extraordinairement proches avec lesquelles on est quasiment fusionnel, mais en parallèle de ça, un signe d'air a besoin de conserver une petite fenêtre d'élasticité pour aller dire bonjour à un ami pour passer un moment avec, un, avec une autre pour, pour avoir un peu de vie sociale avec un peu d'autonomie et ça, il faut être très clair sur ce besoin qui est incompressible voilà, c'est dit bref, ma balance, elle vit pour l'amour hein. elle vit pour l'union elle vit pour s'entendre elle vit pour créer du lien, du rapprochement, elle vit pour renvoyer l'écho elle vit pour l'esthétisme, la délicatesse, le raffinement la gentillesse, la finesse la douceur, le charme, hein, l'amour. Voilà, c'est vraiment. Euh, J'ai toujours en tête ce truc d'Harvard sur lequel je reviens fréquemment. Hein, ce qui nous rend vraiment heureux, on le sait, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Et, et s'il est un signe qui est préconstruit, pour mettre en lumière, en valeur, en exergue cette disposition plus qu'heureuse sur le plan humain, c'est la balance. Et c'est pour ça qu'on a autant de besoins de vous, euh, cette année peut-être plus que toutes les autres, parce qu'on a besoin de vous pour créer ce lien, et cet attachement, et cette bienveillance, et cet amour euh, euh, sous toutes les formes. Quoi. Voilà, c'est dit. Allez, voilà les besoins de la balance. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au niveau planétaire au niveau planétaire, il y a un certain nombre de, de, de, de choses qui évoluent. Avant tout, il y a, on l'a vu, Pluton. Pluton, il casse les pieds de la balance depuis 2008. Donc, c'est pas nouveau quand il était rentré en Capricorne. Et là, il arrive à la fin, fin, fin du signe. Il quittera le signe du Capricorne le 23 mars 2023. Donc, il est encore un peu là pour les troisièmes des camps balance, mais un peu seulement les deux autres. Vous avez la paix, et vous avez la paix, croyez-moi, pendant un quart de 250 ans. Donc, ça, waouh, waouh, waouh, hein, vraiment, vous êtes tranquille. Donc, son dernier passage, Pluton, à la fin du Capricorne, donc au carré de la balance, troisième décan, fin, fin de signe, euh, laisse apparaître, comme c'est son dernier passage, la phase, maintenant qu'il a tout bazardé, maintenant qu'il a tout sac... enfin maintenant qu'il a, euh, comment dire, donné un grand coup de balai sur tout ce qui n'était pas solidement arrimé, pour trouver une formulation plus heureuse, il passe à autre chose. Il est dans sa dernière phase, et sa dernière phase est une phase de construction, de reconstruction. Pluton a toujours un effet qu'on appelle l'effet phénix, c'est-à-dire que dans un premier temps, il commence euh, par euh, changer ce qui ne tient pas la route longtemps, et dans un deuxième temps, son influence concerne la reconstruction. Donc, il y a ça en toile de fond, c'est le moment de vous fixer des caps, des directions, des dynamiques, un, un courant qui soit clairement identifié. J'ai besoin que vous ayez un cap sur l'horizon, mes balances, cette année, qu'on ne soit pas dans le flou, qu'on ne soit pas en stand-by, qu'on ne soit pas en attente, en fait. Hein, que vous fixiez vos propres caps. Je, moi, je veux ça, dit ma balance. Et là, à partir du moment où on est calé sur un objectif à atteindre, le ciel ne vous voudra que du bien, j'y viendrai tout à l'heure. Voilà pour Pluton. Ensuite, il y a Neptune, le ressenti, l'inconscient collectif, la sensibilité. Neptune, il est en poisson, il forme un quinconce avec vous, il ne vous concerne pas. Mais on sait que très collectivement, Neptune, le ressenti, hein, l'intuition, l'inconscient le, le, collectif, c'est Jung qui nous a révélé ça, lui qui avait fait des travaux sur Neptune qui sont vraiment intéressants, euh, fait que la perméabilité collective aux toiles de fond, à ce qui euh, bouge, est là depuis 2-3 euh, ans, de façon nettement plus accentuée. On est tous collectivement, plus perméable à ce qui nous atteint venant du monde extérieur. Ce qu'on a vécu là depuis 2-3 ans, c'est assez manifeste, en fait. Ça n'est qu'un élément révélateur de cette perméabilité plus marquée. On pourra en parler pendant des heures. Mais il ne vous concerne pas directement, si ce n'est par le fait de vous réactualiser sur la nécessité de créer du lien humain et de ne pas perdre du lien humain. C'est ça l'objectif majeur. Ensuite, il y a Uranus. Uranus, il est pareil, il forme un quinquance de l'autre côté. Uranus, c'est la créativité, la nouveauté. Chez vous, il est... En maison 8, hein, donc tout ce qui doit passer à la trappe, tout ce qui doit euh, disparaître de votre vie pour faire peau neuve, ben, ça serait peut-être l'année pour faire ça. Après, il y a Jupiter et Saturne, pardon, j'allais oublier, Saturne, c'est le plus important. Saturne, on oublie trop souvent de préciser que c'est le second maître de la balance. Qu'est-ce que ça veut dire, le second maître Le signe de la balance a des affinités avec deux planètes, plus qu'avec les autres, c'est comme ça. La première, c'est Vénus, l'amour essentiel, fondamental, l'équilibre, l'harmonie, l'esthétisme, la beauté, le, la délicatesse, euh, la poésie, la douceur, etc. Balance, quoi. Hein. Et puis, le second maître, on l'oublie trop souvent, c'est Saturne. Saturne, c'est la capacité qu'on a à prendre du recul sur les choses, à raisonner de façon secondaire, à tirer des leçons de la vie. Hein. On dit euh, tirer des leçons des choses. Et on dit, pour l'anecdote, c'était je ne sais plus quel astrologue avait, avait émis cette théorie, et je l'aime beaucoup, il euh, y a deux types de balance. Il y avait la balance vénusienne comme Brigitte Bardot et il y avait la balance saturnienne comme Catherine de Neuve. La première était dans la, dans, dans, dans la beauté, dans le charme, dans l'exploitation le, oh, de la féminité, euh, ça a été un icône dans son temps, hein. et la seconde euh, était beaucoup plus dans la réserve et la retenue, hein. la logique saturnienne de se tenir, de, de, de, de retenir un peu les chevaux en quelque sorte. Il n'y a ni bien ni pas bien, hein. ce sont des composants sur lesquels on peut s'appuyer, et de manière assez alternée, intéressant. Donc, Saturne, il est en Verseau pendant toute l'année. En Verseau, il forme avec vous ce qu'on appelle un trigone, c'est un angle de 120 degrés qui est particulièrement protecteur. Protecteur, pourquoi Pour faire du tri, encore une fois, pour être lucide surtout, pour ne pas se, se, se voiler la face sur des, des situations de compromis face auxquelles on, vous ne cessez de composer depuis un bout de temps. Ça va être l'occasion, avec ce, ce, ce puissant soutien saturnien, de vous fixer des caps sur le long terme, de recalibrer ce que vous avez en tête, de, de redéfinir ce qui vous convient vraiment. Voilà, c'est ça la clé de Saturne. Redéfinir, repréciser, faire le tri sur ce qui est fait pour vous puisqu'il ne l'est pas. Puisqu'il ne l'est pas, il ben faut peut-être réorganiser un peu ça, il faut peut-être reconsidérer ce qui ne fonctionne pas très bien, de façon à vous polariser sur une voie centrale qui est là où vous allez trouver le meilleur épanouissement sans vous sentir étouffé, bouloté, envahi, et sans vous isoler, surtout sans vous isoler. L'année, elle ouvre, ouvre, ouvre, vraiment la possibilité de voir d'autres choses, d'autres têtes, d'autres gens. C'est là-dessus que je veux qu'on s'appuie, parce que c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de planètes cette année qui vous stimulent à sortir, à bouger, à vivre avec le monde extérieur parce que vous, vraiment vous faites partie de ceux qui ont ce talent cette disposition plus qu'heureuse à créer du lien et, et objectivement on en a vraiment tous besoin quoi. on se repose beaucoup sur vous, je compte beaucoup sur vous balance, pour me créer du lien humain, hein, c'est votre force en plus allez, ça c'est l'étoile de fond des planètes ensuite il y a Jupiter Jupiter euh, il, va, il, il, va, il sera en poisson jusqu'en mai jusqu'au jusqu 10 mai 2022, hein, début d'année jusqu'au 10 mai il, euh, en poisson il est neutre voilà, hein, Jupiter, c'est juste qu'il est chez lui, en poisson, il est exalté, tout simplement. Donc Jupiter, c'est la relation à l'argent. Il est en maison 6 sur un plan solaire. La maison 6, c'est le travail, le boulot, les sous. Jupiter, l'argent. Dans la maison 6, le travail, c'est pas mal. Hein. Ça peut être des périodes durant lesquelles on se restabilise. Hein. On arrive à se réorganiser. Et puis comme il est beau dans cette position-là, c'est pas mal. Hein. On peut essayer de trouver des dynamiques, des solutions, une de réorganisation pour avoir un peu plus d'autonomie financière, typiquement. Ça donnerait ça. Un peu plus de latitude. Ça serait l'idée. Voilà ce qu'il faudrait. Qu on travaille cette année pendant qu'il est là. À partir donc euh, de, de du 10 mai jusqu'au 28 octobre, Jupiter va être en Bélier. Et quand il est en Bélier, il est en ce qu'on appelle septième maison solaire, il est opposé. Alors, les oppositions, il faut toujours faire gaffe, pour le coup, parce que une opposition, on est dans l'excès, hein, quand c'est Jupiter. Jupiter, on n'est jamais négatif, il est excessif. Donc, quand on a Jupiter en opposition, deux vecteurs. Hein. Un, la tendance à l'excès, alors ça peut être euh, de la boulimie, un peu d'affection, grand, grand, grand besoin d'affection, euh, attention à tout ce qui est financier, on peut être un peu imprudent, euh, attention à, à la boulimie alimentaire, il y a trois types de boulimie alimentaire, affective et financière donc on peut naviguer dans cette synergie, il faut qu'on surveille y a pas trop bouloté pendant ces périodes là les sucreries, euh, voilà, j'avais écrit un truc un jour dans un horoscope, j'avais mis euh, avec ce type d'aspect, j'avais écrit euh, aux sucreries faciles, préférez les câlins voilà, c'est dit, hein. toute l'affection là ça serait pas mal, surtout du coup quand Jupiter est opposé à vous qu'est-ce que ça a comme influence, ça veut dire qu'on fait entrer davantage dans vos schémas, dans vos équations de vie, l'autre, hein. c'est l'opposition la maison 7, c'est l'union associée alors j'ai vu plein de, de, de choses étonnantes quand Jupiter passe en maison 7, des unions, des mariages, des choses comme ça, c'est pas mal parfois. Ça peut être bon, ça peut être des, des, des, euh, des contacts, des rencontres aussi qui peuvent évoluer durant ces périodes-là, ça peut être intéressant, ça ouvre des perspectives. Attention juste à l'excès et à l'impatience, c'est dit. Ensuite, en fin d'année, il est neutre, hein, à partir du moment où il redémarre, euh, euh, où il repasse en, en, en, en, en poisson, là, si vous, voilà, il redevient neutre, n'inquiétez pas. Allez, je vais vous parler maintenant de Mars, Mars c'est l'action. Mars, c'est la volonté. Mars, c'est. Je euh, retrousse les manches, comme j'aime bien le dire. Mars, c'est notre capacité à prendre les choses en main, à agir, à, à bouger, hein, à se décider et puis à y aller, quoi. Il voilà, a affirmé ce qu'on veut, vraiment. Mars, il, il, est, il démarre l'année en Sagittaire. En Sagittaire, c'est pour vous la troisième maison solaire, c'est une, une, une séquence, un endroit, une zone, une, une dynamique où ça vous veut un bien fou, ça vous pousse, ça vous pulse, il y a une belle énergie au quotidien. C'est une période durant laquelle vous vous prenez en main, on avance, on agit, on se démène, on se donne de la peine. Hein vraiment, c'est positif. Il est là jusqu'au 24 janvier. Au 24 janvier, il en Capricorne. En Capricorne, il est au carré. En Capricorne, attention, entre le 24... 24 janvier et le 3 et le 6 mars. 24 janvier et 6 mars, c'est une période durant laquelle Mars il vous, il vous pousse à l'excès, à l'impatience, aux tensions, aux confrontations, faire un petit peu gaffe durant ces périodes-là. Voilà. C'est léger, c'est pas dramatique. Attention les signaux de fatigue. Voilà ce qu'il va falloir écouter durant cette séquence-là. Ensuite, à partir du 6 mars jusqu'au 15 avril, le Mars d'action pour le coup, rentre en Verseau, et en verso, il vous veut un bien formidable, il vient rejoindre Saturne, alors là c'est une des plus belles périodes de l'année pour retrousser les manches encore une fois, je vais redondant mais j'aime bien la formule, et on y va, on donne le meilleur de soi, on se dépense, on fait tout ce qu'on peut faire, les démarches qu'on doit entreprendre, les décisions qu'on doit prendre, tout ce qui nécessite de vous investir vraiment, c'est la période durant laquelle je vous propose, je vous pousse, je vous pousse à donner l'impulsion à ce moment-là pendant que le climat est beau, quand Mars est beau, l'énergie est optimisée, donc quand on fait un truc ça paye plus que d'habitude, voilà c'est dit. Ensuite, euh, mars le 15 avril jusqu'au 24 mai, il est neutre, il est en poisson, donc euh, libre arbitre, maxima sur l'action. Ensuite, à partir du 24 mai jusqu'au 5 juillet, il est euh, dans le signe du bélier, donc signe opposé. Signe opposé, il est possible dans ces périodes-là, mars dans le signe opposé, fatigue c'est évident. Euh, il est possible vous soyez dans des situations où l'autre ou les autres euh, sont beaucoup plus moteurs, Prennent des initiatives. Donc, parfois, ça peut être intéressant de se laisser porter, mais à la condition de ne pas se laisser déborder non plus. Voilà, hein? c'est un équilibre à trouver, c'est pas dramatique du tout. Bon, parfois, il faut passer un peu la main, dire Ok, tu veux prendre le leadership, prends. Voilà. Hein? Et puis, et puis, on évite les espérités, surtout. Après, il rentre en taureau le 5 juillet jusqu'au 20 août. En taureau, il est méga neutre. Pour vous, c'est ciel neutre. Et en revanche, voilà, c'est le gros, gros, gros morceau de ce qui vous attend. Entre le 20 août et le 31 décembre, et bien au-delà de 2023, mais ça, on en reparlera, donc j'ai une énorme séquence, là. Une énorme séquence entre le 20 août et le 31 décembre. Quoi. Mars va rester pendant plusieurs mois dans le signe des Gémeaux. Et dans le signe des Gémeaux, il est complètement culminant chez vous, donc tout ce qui est job, carrière, expression épanouissement sur l'extérieur, on prend de l'autonomie, on prend son essor. Le deuxième semestre, il est très, mais alors très, très bon pour se prendre par la main. Et Mars, pendant, pendant cinq mois, là, vous apporte une pêche, une énergie, un côté volontaire, un côté moteur, un côté tonique. Euh, le, parfois, on a des périodes dans la vie où on a moins la pêche, etc. Mais là, ce ne sera pas le cas. Vous allez avoir en flux tendu un soutien d'une énergie formidable, un trigone, 120 degrés, un truc qui protège ad maxima pendant toute cette période-là, c'est le moment de foncer, foncer, foncer, foncer. Faites tout ce qu'il y a à faire. Tout devrait s'enclencher de façon euh, meilleure que d'habitude, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler de Vénus. Vénus, c'est super important. C'est la planète maîtresse de la balance. Et puis, euh, moi, j'ai la chance d'avoir Vénus en balance parce que j'aime bien la paix, quoi. Hein, tout simplement, que ça se passe bien. Donc, voilà ce que ça induit comme incidence sur tout, souplesse. Et puis, Mars... Euh, Vénus, pardon... Vénus jusqu'au 6 mars, elle est en Capricorne, donc l'hypersensibilité, elle sera affleurante chez vous jusqu'au 6 mars. Là, le, il est possible qu'au niveau, comme c'est en maison 4, tout ce qui est euh, foyer, home, famille, etc., peut avoir beaucoup de, de vous absorber énormément d'énergie durant ces périodes-là. Il est tout à fait cohérent que vous soyez un peu surinvesti, qu'on vous sollicite beaucoup, au niveau de l'environnement intime, environnement familial, hein, voilà, là, il y a... On vous absorbe beaucoup d'énergie, donc je sais que vous avez parfois tendance à ne pas savoir dire non pour bien faire, il faut fixer des limites, toujours pareil, préservez votre mobilité de mouvement, vous en avez grand besoin, on sait. En revanche, les choses changent de manière assez marquée à partir du 6 mars jusqu'au 4 avril. 6 mars, 4 avril, il va y avoir 3-4 périodes dans l'année comme ça où au niveau cœur, c'est top. Celle-ci en est une. 6 mars, 4 avril, euh, Vénus passe en verso, forme un trigone avec vous. C'est que du bonheur, charme, douceur, délicatesse, euh, amour, affection, rapprochement. Euh, pff, euh, parfois, des périodes dans lesquelles on a dû vraiment, vraiment, tout passe. Douceur, charme, affection. Vraiment, c'est bon. Là, super créneau, je vous le refais, entre le 6 mars et le 4 avril. Excellent. Ensuite, euh, Vénus passe en poisson entre le 4 avril et le 3 mai. En Poisson, c'est neutre. Donc, période neutre tout simplement, Vénus passe en Bélier du 3 mai au 28 mai, donc opposition, on compose avec l'autre, tout simplement. Attention aux excès de gourmandise, attention aux excès de plaisir, attention à l'hypersensibilité. On prend les choses beaucoup plus à cœur en opposition aussi, quand c'est Vénus. Hein? Mais rien de dramatique. Vénus, ce n'est pas des planètes négatives. Après, Vénus rentre en Taureau du 28 mai au 23 juin. En Taureau, elle est très belle. Hein? Donc, il y a une sorte de, de dynamique de charme et d'affection collectif. Mais pour vous, c'est assez neutre, 5 un hein? Pas d'influence directe. Ensuite, ça m'intéresse beaucoup. Voilà une deuxième période à noter. La période qui euh, s'étend du 23 juin juin, au 18 juillet, Vénus en Gémeaux, Trigone avec vous, Charme Max, période qui peut correspondre à des rencontres Gémeaux, Mercure, Contact, rencontre nouveauté Découverte, ça peut être une période très très très tout à fait propice à vous ouvrir, à voir d'autres choses, d'autres têtes d'autres gens, euh, si vous avez en tête de rencontrer, d'élargir, de, de voir d'autres choses, de reprendre contact avec quelqu'un qui vous avez une affection, des choses qui ne demandent qu'à avancer mais qui sont un peu un peu en stand-by, là on a un créneau en or, voilà, c'est dit ensuite Vénus en cancer du 18 juillet au 11 août bon voilà, c'est pas la meilleure période en revanche ça redémarre très fort quand Vénus entre en Lyon du 11 août au 5 septembre 11 août, 5 septembre, super créneau là, charme, amour, tout est au max les vecteurs sont très très beaux ensuite ça redevient neutre euh, du 5 septembre au 29 septembre et là attention le 29 septembre 29 septembre 2022 Date à marquer d'une croix dans votre agenda, Vénus l'amour rentre en balance chez vous. Ce sont des périodes, mais, mais topissimes. Quoi. Enfin, pff, voilà, je suis un peu peut-être dans l'excès, mais, mais est... Vénus est une tête de l'amour, c'est en même temps la chance, le savoir-faire humain, la relationnel, l'affection. Quand on a le bol d'avoir Vénus pile, pile, pile au-dessus de sa tête, ces périodes-là sont mes préférées. Donc, notez bien celle-là, c'est certainement une des plus importantes de l'année. 29 septembre au 23 octobre. Voilà. Ça, c'est vraiment une info clé qu'il faut garder. Mais tout se prépare. Hein. Attendez pas le dernier moment pour que ça vous tombe dessus sans rien faire. Euh, tout ce que vous préparez pour optimiser cette période-là sera meilleur. Voilà, si on est pragmatique, ça donne ça. Ensuite, Vénus passe en scorpion, donc maison 2, Alors, tout ce qui est financier, ça peut être pas mal. Vénus en sagittaire, excellent, encore une fois, pour le charme, découverte, contact, rencontre, mobilité, entre le 16 novembre et 10 décembre. Et puis à partir du 10 décembre, Vénus passe en capricorne. Donc si vous avez une famille un peu envahissante ou certains qui vous sollicitent beaucoup, c'est normal, voilà. Pour les fêtes de fin d'année, en plus, ça collerait assez. Voilà, on a fait le tour pour Vénus. Je vais terminer, je vais terminer avec Mercure. Mercure, c'est la communication. Et, et nous savons, grand-dieu, à quel point la communication est un angle fondamental, essentiel, pour tout ce qui nous permet de nous relier aux autres. Mercure, euh, c'est l'outil maître. Hein, c'est l'outil qui fait l'interface, l'élément de liaison. À partir du 2 janvier jusqu'au 26 janvier, Mercure vous veut du bien. La com' est bonne, l'ouverture d'esprit au max en verso, il forme un trigo, il vous veut du bien, vraiment. Du 26 janvier au 14 février, on fait profil bas, on évite les aspérités relationnelles. Et le 14 février, ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin, le 14 février, qu'est-ce qu'il fait Il entre en g... Il retourne en verso, ouverture d'esprit, contact, rencontre, euh, rapprochement... Vraiment, vraiment une belle période, du 14 février au 10 mars. Du 10 mars au 27 mars, il est neutre. Du 27 mars au 11 avril, il est en bélier, donc on compose encore une fois avec les contraintes les uns et les autres. Euh, du, du 27 mars au 11 avril, il est encore neutre en taureau. Du, du, mais en revanche, le 30 avril, ça redémarre, mais plein pot, plein pot, plein pot, avec un très bel aspect de Vénus, là, qui forme euh, ce qu'on appelle des trigones. Donc 30 avril, 23 mai, Mercure et la com est optimale, optimale. Ensuite, ça redevient un peu neutre du 23 mai jusqu'au 13 juin. Ça redémarre avec une période formidablement productive pour le charme, le contact, la communication, l'entente, l'échange, la promiscuité, créer du lien, sentir sur la même longueur d'onde que ceux qui nous entourent. Donc du 13 juin au 5 juillet, ça redevient neutre du 5 juillet au 19 juillet. Encore une super période pour la com, l'échange, les rapprochements, les rencontres, les contacts entre le 19 juillet et le 4 août. Du, du 4 août au 26 août, période neutre. En revanche, du 26 août au 23 septembre, Mercure sur votre tête. Là, le mental de à l'heure. Là, l'esprit de répartie, le charme, la douceur, le savoir faire relationnel humain, au maximum des curseurs. Loupez pas des périodes comme ça. Ça redevient neutre du 23 septembre au 10 octobre. Bon, on en remet une couche entre le 10 octobre et le 29 octobre. Période Mercure marche direct, pile sur votre tête. Là, beaucoup de choses peuvent se solutionner. S'il y avait des situations qui coincaient depuis quelques temps, ça serait le moment idéal pour résoudre, passer à autre chose. Et tout ça en souplesse ça qui est subtil. Ensuite, Mercure est neutre du, du 29-10 au 17-11. Et Mercure, enfin, termine dans un aspect sympa entre le 17 novembre et le 6 décembre en Sagittaire. Là, attention au franc-parler, mais dans tous les cas, il est en troisième maison solaire. Donc, troisième maison solaire, c'est les, les liens avec les autres, les contacts, les rencontres, la vie de tous les jours. Là aussi, on peut ouvrir, ouvrir des fenêtres pour euh, renouer des liens, créer des liens, créer du rapprochement et puis surtout faire passer le message et que ça passe bien, c'est ça le plus important, voilà ce que je voulais vous dire. Bon, après à partir du 6 décembre jusqu'au 31 décembre, il est en Capricorne, en carré avec vous, donc là encore une fois, s'il y a des contraintes familiales, un environnement un peu étouffant, c'est normal. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Mais il y a quand même des magnifiques périodes cette année. Bon, voilà, c'est voilà ce que je voulais vous dire euh, pour cette année. Je vais, vais euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, oui, oui, je fais un truc là, normalement, en 2022, tout à fait sympa. Je commence en 2021, en novembre-décembre, pour tester le truc, si ça marche, et avec un producteur, je vais faire un tour de France, un tour de France, et on va euh, se voir dans des salles, euh, voilà, je vais essayer de faire au mieux, hein. Moi, je, je, je m'en fais une joie, parce que ça fait deux ans qu'on est un peu euh, pas trop dans le... Il faut qu'on souffle sur le plan humain, rien n'est plus nourrissant et constructif que de partager de l'humain, de l'échange, de passer du temps... De communiquer ensemble. Moi qui suis un mercurien, qui suis à la limite entre la Vierge et la Balance, je suis vraiment motivé par le fait de, de se voir, de bouger, d'échanger, de, de, de, de s'apporter des bonnes énergies, les spirales vertueuses. Et on, on va monter un spectacle carrément, hein, où je vous parlerai d'astro, comment euh, faire émerger de nous ce qui est meilleur, parce que c'est le but dans la vie, c'est le développement personnel, c'est euh, d'être en harmonie avec nous-mêmes, positif, bienveillant, constructif. On a tout ça, il y a des clés, et puis je ferai des, des, des interventions, des profils autant que je pourrais, et puis je prendrai des couples, et des couples c'est mon truc des couples c'est mon truc, et les, les, le, le, le, un appel sur deux que je reçois pour des entretiens, c'est Jean-Yves, j'ai rencontré Pierre-Paul Jacques, il est né vous en pensez quoi et je me, me régale à chaque fois pour décortiquer voir les combinaisons, c'est mon truc et là on va, je vais le faire en public, avec des couples où euh, je prendrai dans le couple 1 le premier, je ferai le portrait du deuxième, et, et souvent ce qui se passe dans ces cas là, le, le, le, le, le premier me dit euh, le, le, oh, mais ça fait 10 ans que je le dis, il oh, il y a ça, et puis quand ça vient de l'extérieur avec les bons mots, ça rentre dans l'oreille. Puis après, je fais l'inverse. Et ça permet de débuguer des situations, ça permet de débuguer des non-dits, et puis c'est fait avec tout l'amour de la Terre et la bienveillance possible, et puis ça permet d'avancer, quoi. Ça nous fait tous du bien d'échanger, et puis de nous rapprocher, et puis de trouver des solutions à des trucs qui, parfois, sont un peu enquistés. je n'avez pas idée à quel point je m'en fais une joie. Bon, voilà, il y a des liens, de toute façon, partout. Allez consulter les mois, si ça vous dit des dates, les villes, vous verrez passer ça. Euh, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos amours de commentaires, voilà, on se nourrit, la spirale vertueuse, tout ce qu'on aime, à bientôt.